Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question « Quand faut-il passer d'un compte démo à un compte réel ?» Alors bien sûr euh, ce n'est pas la peine de passer d'un compte démo à un compte réel si vous n'avez déjà pas de bons résultats sur un compte démo, c'est que soit la méthode que vous utilisez n'est pas bonne, soit que vous n'avez pas encore bien compris euh, le principe d'une bonne méthode de trading, mes étudiants arrivent en général à avoir des bons résultats très rapidement en compte démo. Après donc le passage en compte réel c'est important, ce n'est pas la peine de traîner pendant des mois sur un compte démo parce qu'il y a un aspect essentiel qui va faire la différence entre un compte démo et un compte réel, c'est l'aspect psychologique. Effectivement si vous tradez en compte démo vous n'avez pas la pression psychologique de savoir que c'est votre argent que vous risquez de perdre. Or quand vous commencez à trader sur un compte réel, là vous allez voir que ce facteur psychologique est très important. Certains disent que c'est 80 à 90% de psychologie en trading, il y a une part importante de psychologie mais il faut bien sûr avoir une méthode efficace parce que vous pouvez avoir une psychologie de béton, vous pouvez ne pas avoir peur de perdre mais si votre méthode n'est pas bonne forcément vous n'aurez jamais de bons résultats. Donc première chose c'est chercher une méthode efficace de trading et il vaut mieux suivre des formations pour cela, vous gagnerez énormément de temps parce que vous pourriez perdre des années à chercher vous-même une méthode de trading d'autres ont cherché pour vous donc profitez-en et ensuite passez en compte réel mais si vous commencez avec un compte de 1000 euros ou de 5000 euros ou même de 500 euros si vous voulez risquer très peu d'argent, n'essayez pas de gagner 100 euros sur chaque trade parce que c'est beaucoup trop risqué c'est prendre des risques démesurés. Essayez de prendre les positions les plus petites que vous avez la possibilité de prendre sur la plateforme de trading que vous utiliserez. Et à ce moment-là, focalisez-vous plutôt sur le nombre de trades, sur le nombre de pips que vous gagnez, essayez d'avoir un maximum de trades gagnants, essayez de viser 90-95% de trades gagnants si vous utilisez par exemple ma méthode scalping plus Ishimoku et bon, vous gagnerez peut-être quelques euros par jour mais n'essayez pas avec un compte de 500 ou 2000 euros de gagner 100 euros sur chaque trade. Là, vous allez, euh, vous allez risquer beaucoup trop et vous aurez peut-être de la chance de gagner quelques centaines d'euros, mais vous risquez, surtout si vous n'avez pas beaucoup de pratique, de perdre rapidement la totalité de votre capital. Mais il faut quand même songer à passer en compte réel le plus rapidement possible pour justement arriver à sentir cet aspect psychologique qui est important en trading et qui vous évitera de, de faire des bêtises. Peut-être qu'à un moment donné vous vous rendrez compte que vous avez fait une bêtise, et que le fait de perdre un peu d'argent euh, fera en sorte que vous ne commettrez pas la même erreur. Donc si vous vous faites des erreurs, notez-les, notez ce que vous avez fait, pourquoi vous avez pris un mauvais trade ou pourquoi vous êtes sorti trop tard euh, du trade. Donc euh, tout ça c'est important, c'est l'aspect psychologique du trading. Euh, qui, qui apparaissent surtout quand vous êtes en, en réel et pas en démo. En démo vous vous dites bon là je vais prendre des risques, je vais mettre mon stop loss loin comme ça il euh, n'y a pas de problème, j'attendrai que le marché se retourne mais euh, je vous assure que vous faites, si vous faites ça sur un compte réel, que vous avez un peu d'argent en jeu et bien euh, vous, vous n'allez pas rigoler quand vous faites ça surtout si vous faites des longs trades. Donc, Privilégiez le scalping comme je conseille toujours et coupez très rapidement vos pertes euh, si vous voyez que le, le trade part dans le mauvais sens, si vous n'avez pas euh, encore une maîtrise complète d'une méthode, mais euh, surtout euh, évitez de risquer gros, mais faites-le donc sur un compte réel aussi vite que possible afin d'intégrer totalement euh, cet aspect psychologique euh, du trading réel et vous verrez que vous aurez à ce moment-là des bons résultats qui valent la peine parce que ça ne sert à rien de trader pendant des mois sur un compte démo, vous ne gagnerez rien. Donc euh, il est important de passer relativement rapidement à un compte réel une fois que vous avez déjà des bons résultats en compte démo. Donc si vous cherchez une méthode efficace de trading, moi je conseille ma méthode Scalping plus Ishimoku, vous avez un lien ici au-dessus de la vidéo et sous la vidéo qui vous permettra donc de commander ma méthode Scalping plus Ishimoku et immédiatement vous recevrez des liens par email qui vous donneront accès à mes pages contenant des vidéos. En 2-3 jours vous pourrez faire le, le tour de, des vidéos, comprendre le principe de ma méthode et commencer à ouvrir un compte démo et peut-être que déjà le mois prochain, donc euh, en début d'année euh, 2020, vous aurez la possibilité de gagner de l'argent en compte réel avec cette méthode. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc arriver à avoir une maîtrise euh, rapide d'abord sur un compte démo, par exemple euh, durant ce mois de décembre. Et ensuite, début janvier, eh bien, vous pourrez euh, démarrer et trader, devenir un, un trader euh, gagnant sur les marchés avec euh, ma méthode scalping plus Ishimoku. Voilà je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir et partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et surtout soyez prudent sur les marchés, en démo ce n'est pas très important mais en réel là ça compte, ce n'est pas agréable de perdre de l'argent donc soyez prudent, ne prenez pas des trop grosses positions si vous avez un capital limité, essayez de prendre des toutes petites positions et d'accumuler ainsi vos gains et petit à petit vous deviendrez ainsi un, un trader performant. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt